Eh bien bonjour à tous et à toutes c'est Nathalie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur un petit serveur local et aujourd'hui je vais vous présenter un petit plugin que j'ai créé avant que la vidéo commence n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter et à t'abonner pour ne rien rater les prochaines vidéos allez c'est parti en gros qu'est-ce que c'est que ce plugin en fait c'est un plugin de broadcast je vais vous montrer voilà donc il est installé sur le serveur on le voit Chroma broadcast. donc nous avons deux commandes pour ce plugin nous avons le slash br qui va vous permettre d'écrire un broadcast, et le slash chroma qui va vous donner plus d'informations par rapport à chroma. Donc on va commencer tout de suite par le slash br, alors si vous n'êtes pas OP et que vous faites un slash br, vous allez avoir ceci comme message, euh, désolé vous n'avez pas l'autorisation, donc pour l'instant ce message est pas euh, définitif, il y a une mise à jour qui va être faite et qui va le supprimer justement, vous allez pouvoir... Customiser ce message à partir d'un fichier euh, en YML. Donc, ça, c'est euh, je ne suis pas admin, je n'ai pas l'autorisation, je n'ai pas la permission d'écrire un broadcast. Donc, la permission pour écrire un broadcast, c'est chroma.br. Si vous voulez l'ajouter dans les permissions, vous l'ajoutez et vous pourrez. Euh, écrire des podcasts. Voilà, maintenant je me suis opé pour vous montrer comment ça marche. En gros, ce que vous allez faire, c'est faire un slash br. Si vous écrivez seulement slash br comme ceci, il va vous indiquer une sorte de message d'erreur en vous disant slash br message. Et du coup, vous pouvez écrire votre message par exemple. Et du coup, voilà. Ça vous affiche un message dans le chat que tout le monde pourra voir donc c'est pratique pour les modérateurs etc pour des events donc pour l'instant vous avez euh, ceci qui est définitif donc le chroma alerte devant qui est euh, impossible à changer pour le moment mais je suis en train de faire aussi également une mise à jour pour pouvoir modifier euh, le petit message avant, donc le chroma alerte. Vous pourrez mettre par exemple le nom de votre serveur. Je ne sais pas si je prends euh, Epicube, Funcraft, vous pourrez écrire Funcraft, changer la couleur aussi, et faire des messages qui s'envoient par exemple toutes les 2-5 minutes, etc. On va voilà, donc plein de mises à jour qui vont arriver sur ce petit plugin. Je suis très fier d'avoir fait ça en tout cas. C'est pas grand chose, mais pour moi, ça me, ça me plaît énormément. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller le télécharger, à le tester comme moi sur un serveur local. Donc, euh, vous pouvez vous amuser, etc. Avec vos potes. Je ferai sûrement une vidéo prochainement pour vous expliquer comment faire un serveur Minecraft sans ouvrir ses ports et pour pouvoir jouer avec vos amis. C'est très intéressant et c'est très pratique, surtout, vous montrer. Voilà, donc là, on est sur un serveur... Euh... Vous voyez, c'est la même map, c'est juste que j'ai copié-collé. Mais on est sur un serveur euh... avec une adresse IP, etc. Donc, qui tourne sur une machine. Je vous montrerai euh, comment faire, par contre ça lag énormément parce que c'est une toute petite machine, une toute petite carte donc il euh, n'y a pas du tout de RAM, il n'y a rien, le CPU, euh, c'est un peu pourri quoi. Mais c'est très pratique si vous avez besoin de faire des tests de plugin comme moi par exemple. Je vais voir si j'ai, oui j'ai les permissions, du coup voilà, je peux écrire des messages. Donc ça c'est encore une ancienne version, vous voyez, que j'avais faite. Là c'était un annonce, j'ai mis euh, Chroma Alert et vous pourrez très bientôt le changer. Du coup, voilà, toutes les informations concernant le plugin Chroma Podcast sont dans la description. Vous avez un lien qui vous ramène vers le site Spigot, donc il marche sur Spigot et qui vous expliquera un petit peu toutes les commandes, les permissions, etc. J'ai fait un petit texte détaillé, n'hésitez pas à aller voir. Euh, si vous avez envie de faire une vidéo là-dessus, n'hésitez pas aussi à me l'envoyer sur mon serveur Discord, donc le lien est dans la description. Vous aurez euh, tout.